Oh shit Shane! Tu vas bien! Oh, c'est pas Declan, il y a quelque chose à la base. C'est une sorte d'extraterrestre, un monstre. Nous savons. Lucas a dit que cela avait quelque chose à faire avec la les... recherche de Volcova, donc je ne pense pas que tu puisses lui donner le crédit pour le travail. Tu l'as vu? Shane, nous avons des urgences sur des urgences maintenant. Le Cyrano est tombé du ciel comme une roche. Oh mon dieu. Je ne voulais pas le croire. I'm with Josie and the meerkat heading out to the crash site to look for survivors Lucas volunteered to stay behind at the base but it's in really bad shape man The mangrove tree its roots are everywhere taking over all right what can I do Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source find Lucas and help him Mais he non, je pas Lucas, uh... I'm glad you're all right man please. Stay that way. Content que tu sois sain et sauf. Con... Pourvu que ça dure. Ah. <rire> Je pense grave à la même chose, c'était quoi? Ok. Je sais pas si c'est Georges, mais. non oh, toi? On arrive, c'est déjà le bordel. <rire> oui. Holy shit, the whole base is infected. Okay. Lucas. Lucas. Of course no response. Les patates qui ont tourné mal. quest par là Flowers. Des fleurs... Oh, ok. Tout, tout, tout va jusqu'à bien, en vrai. What Quoi Un peu de ménage, ouais. Qu'est-ce qu'on a Toi, tu vas bien. tenter une vraie plante, toi C'est He pire que ce que je pensais Dès que j'ai vu ce qui se passait J'ai tenté de récupérer mes notes Et de préparer un remède Ina a dû anticiper mon intervention Quand je suis arrivé à la porte Elle était déjà bloquée par un réseau impénétrable De racines et un étrange polypulpeux. Et cette plante virulente semblait sentir ma présence Je m'en suis sorti de justesse Par chance J'ai pu récupérer un petit échantillon de tissu sur ma boîte après l'avoir arraché à l'une des pousses, t'es pas green! L'analyseur a utilisé, a identifié un agent neutralisant que je vais m'efforcer de réparer immédiatement. Les plantes sont de plus en plus agressives, j'espère qu'un injecteur de série Z, oh plantes, sera assez robuste pour percer ses racines. Je dois retourner au laboratoire au plus vite, sans <rire> antidote pour contrer cette expérience désastreuse. La base est condamnée, ce serait ballot. J'avais mis en garde le docteur Vodka contre ce type d'incident. Mais non, le docteur Vodka, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là Il a dit, c'est l'évolution. <rire> Parce que moi aussi, j'essaie de le prévenir. J'ai essayé de prévenir le docteur Vodka. Et c'est le seul truc qu'elle a répondu. Son ambition détachée de tout type de considération morale a provoqué sa perte. Le potentiel illimité de l'agent pathogène Z a brouillé son jugement. Non… À votre vodka a brouillé son jument. Et dans ce profond malaise mental, l'esprit passionné qui l'animait chaque jour se manifeste à présent dans un chaos de racines et de souillures à travers toute la base. Voilà pourquoi j'insistais sur l'importance des protocoles et des euh, procédures. Pour éviter une situation comme... <rire> voilà pourquoi est-ce que je propose de mettre un casque dans l'espace. Parce que sinon, tout le monde meurt. Ah... Poison envoyé, ok. On, on a fait ce qu'il fallait, là. On, a, on a rien à faire là. Par contre, ça suarde, ça coule, ça fêche okay. plus bluc. Ok. Ça y est, c'est pas moi ça hein. Moi j'ai rien fait là! Mais j'ai rien fait non plus, mais oh... Voilà, il a... est là. bon, il est prêt le poison Ouais, là par exemple, a la tête, comme ça, on ajoute à l'inventaire, hein, très bien. Vous moi aussi Ok. Faut qu'on fasse une séquence. Oh. Voilà. Pas the de tubes. Euh, on a quatre. Ok, faut, faut qu'on récupère tous les tubes. Dans un autre labo, c'est ça. Ah. Ah. Avec ça peut-être. Oh attends. Que du... oh, oh là là là là, ici. D'autres couleurs. Oh ok très bien. Oh, disgusting. Sans deck 3, 4, 5. Ok. Alors ça c'est ok. Parce qu'on a une transformation possible. Est-ce qu'on va essayer Voilà, ça y est. Allez Centrifugeuse Grâce à mon diplôme en antartisme... C'est pas si difficile que ça, en vrai. <rires> Allez, je reviens de botanique. <rires> ok, il me semble que j'ai vu un truc là haut Là, là là, là je peux te, je, je peux te puik -pouik. Ah, ça va être dégueulasse. Ne faites pas ça avec les points noirs, bien évidemment. What the hell? Oh no. God damn it. No! Lucas. Declan, Lucas est mort. Lucas is fucking dead. Oh god no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing. It's it's on the walls, on the floor. It's it's like it knew not gonna die nobody else is gonna die we just have to keep going i feel like i'm gonna be sick i can't deal with this oh quel sacré polype que voilà mais non mais il est mais mon gars il est tu foutu Lucas Parle-moi Lucas Lu Lucas Lucas Regardez le, le Regardez le film Life avec Jack euh, Jake G Lelal et Ryan Reynolds Ouais. Tu as utilisé quoi comme dentifrice C'est ça le problème hein. je pense que c'est ça le. Wow. oh, c'est pour un streamer ça, je reconnais, je reconnais. C'est Webedia. Regardez, dernier streamer qui a voulu briser son contrat avec Webedia. Je reconnais. Ouais. Lucas, le centre de contrôle souhaite que vous penchiez sur un éventuel voyage jusqu'au lune. Envisagez la logistique. Ou depuis Mars, essayez de leur fournir une estimation chiffrée. Faites-en priorité. Examinez aussi l'orbite de chaque lune. Phobos devrait se trouver à 1,4 diamètre martien de distance pour une révolution de 7,66 heures. Mais sans eux, les deux satellites sont nettement plus proches et plus rapides, sûrement une erreur. Ok. Ça, une équation avec un système de, comment ça de planétaire et tout, ça c'est du Lovecraft. Ça. Je reconnais, c'est une euh, barre de rame, ça. Na, na, na, na, na, na. Très bien. Il y a arrivé quelque chose à Ina. Sans déconner Bon bah, Ina. Euh... Désolée, Ina. Hein. Docteur Vodka, un des échantillons de plantes hybrides. Prélever sur les nouveaux spécimens sans particulièrement dangereux. Sans déconner. Ces fleurs peuvent libérer un nuage toxique. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de spores, mais ce nuage se dissipe rapidement, ne laissant derrière qu'un simple résidu muqueux, composition proche de celle de la salive. Ah, et je m'y connais. Et les analyses du gaz révèle un fort pourcentage de tétrodoxine. Avec un petit échantillon, la neurotoxine n'est pas assez puissante pour induire une autre chose qu'une gêne. Mais à proximité d'une plante adulte, elle pourrait être mortelle. Très bien. Ok. Docteur Vodka, pour donner suite, j'ai joint à ce message un script de bioscope conçu pour combattre l'exposition au poison des fleurs hybrides. Merci de le télécharger par mesure. La base de données virale a été mise à jour. <rire> Le réflexe de floraison s'active quand un organisme vivant se trouve à proximité. Une onde sonore de haute fréquence peut également déclencher ce réflexe prématurément, ce qui permet de laisser ce gaz se dissiper. Avant d'approcher, j'ai pris la liberté de retirer les plans de la roue hydroponique en attendant qu'on en discute. Ah, discutons-en Prenons deux secondes pour nous poser. Je vous propose qu'on se pose et qu'on discute de... Ah, au secours, la plante m'attaque si Lucas a vu juste, bah, il peut voir pulse. que d'un œil maintenant. Que juste, il peut voir à demi juste. On a téléchargé la base virale. Oh. Merci, docteur. Oh, ok, très bien. On a tout fait fleurir. Bon, avec un petit coup de, un petit coup d'huile de coude, on revient toujours à la même chose. Hein. Klatou Verata Ok Plus qu'un tube J'espère que ça sera en été Attention bien sûr à tous ceux qui ont des points blancs Prudence. C'est ça qui ne marche pas. On a besoin Un acné biff bof. Tension, tension hein. Declan, the poison, the okay, Là on a un pistolet injecteur vide, nécessite un tube pour fonctionner. 1 sur 3. Donc il faut trouver des tubes en fait. Pour faire plus de poison. Il y a un tube quelque part là ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas ranger ses affaires. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas ranger ses affaires. C'est à cause des gens qui rangent leurs affaires qu'on les retrouve pas. C'est pour ça que les gens qui ont des bordels chez eux sont des génies incompris Et parce qu'on retrouve tout lorsqu'on range rien c'est ça ouais Ne rangez rien, regardez Regardez Lucas faisait partie des gens qui rangeaient Voilà où est-ce que ça vous mène Voilà où est-ce que ça... Ne rangez rien Cet homme-là, rangeait son bureau Voilà comment il a fini Voilà Voilà comment il a fini Hein mmh. Tu bêtes. Hein mmh. On se connaît tout juste. Tu sais, moi qui est comme ça en train d'ajuster ma mèche. Oh. Vraiment, mes cheveux. Alors que <rire> c'est un tentacule qui fait. <rire> oh. Décidément. <rire> Donc là, on a le droit de se permettre. On va essayer en 3. Alors ça, c'est non.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 Declan, I have what I need. Sentiment de Going satisfaction, the hein. So sure uh, J'espère que. Non, tu es sur Je dois source. au filtration the le ah, les bulbes. J'espère que Lucas va bien. Euh, ça fait 4 jours qu'il chercher du bois. Euh, J'ai la mèche en feu. J'espère que Lucas va bien demande ce qu'il devient depuis le temps. Lucas Lucas Lucas ah. On a du billet actual, bien sûr. Et ce n'est pas une OP SP. C'est juste un short EVA de l'airlock à la back of the greenhouse. Declan, il n'y a pas de helmet dans cet airlock. Et l'unique route de l'airlock est de l'outil. Ok, et qu'est-ce qu'il y a les autres airlocks Ils sont complètement overgrown. Deux secondes, la porte s'ouvre. Le mec qui me propose des boules quiesse pour en survivre dans l'espace <rire> T'es vraiment en train de me proposer des boules pour aller traverser le sable martien Je <rire> sais pas pourquoi on fait des études à la NASA Et Grâce aux boules <rire> Moins oh okay. 10 degrés. C'est pas grave, j'ai des boules caisses Qu'est-ce qui peut m'arriver d'Afrique en Antarctique Quoi, qu'est-ce qu'il a dit Il a donné l'adresse. Droite, gauche, j'ai pas lu. Ah quoi, mais pourquoi j'ai pas lu Mais parce que je lisais. Oh le chat. Euh... Bon bah go. J'ai des boules de <rire> J'vais la puissance de boule-caisse Ça va C'est ok J'ai les boules-caisses Ah, ah survie sur Mars. Ouais, ouf Ah, t'inquiète, j'ai les boules-caisses ah... Je vais fra... me recouvrir avec des boules de caisse. Caquette. Oui oui, ça va Je c'était que la... C'était que la surface de Mars. pas grand chose... Franchement... Qu'est-ce <rire> qui peut nous arriver d'affreux mec... Ah. À part ça, je veux dire, je veux dire à part ça, par la puissance des boules qui est a A-t-il des lunettes Ok, l'ambiance change. Ok. Désolé de te déranger ça, mais docteur Vodka... Mais, je dois te dire que le temps que nous avons passé ensemble est précieux pour moi. Je me faisais simplement du souci pour ton état mental. Ah Ah oui, l'état mental Celui qui fait que tu regardes un mur plein de bubons et que... C'est pas grave. Ce n'est que l'évolution. Ok, ambiance. Mettez des boulequets sur votre mental si vous voulez pas qu'il craque. Merci Lucas. It's worse, Way worse. I'm going to the water Il y a des fleurs jaunes maintenant. Well, Waouh. Bien. <rire> Waah. Wow. Waah. Wow. Le ca Il est là chasseuse là, non Wow. <rire> Faites le ménage chez vous bien sûr hein, si vous voulez pas que ça finisse comme ça Wa. Ok. vas wow. Merci. <rire> Ça va, ce ne sont que des hallucinations. Voilà pourquoi il avait écrit listen. Ah ouais Shane, <tousse> <tousse> there's a body here. Jesus. The impact site is a smoldering mess and we don't really have the time or the equipment to search through all this. You all right? yeah. Mars sucks. Il dit je déteste cette planète, c'est le sous-titre. Et c'est pas ce qu'il dit, <rire> c'est pas vraiment ce qu'il dit. T'as même tu sais... Euh... Oh non. Et ça chante, il faut qu'on aille euh, là. ça chante et ça chante pas wizard pas à me baisser ça chante droite ouais c'est sûr Ah, bien là On dirait pas que c'est une poupée toute choupie Qui a les bras en l'air comme ça <rire> On dirait pas que c'est un doudou coincé Hein Franchement c'est trop mignon hein. Avec des petits yeux comme ça Regardez Bon ça chante en démonant. Mais euh, rien à voir ah, Avec une grosse écharpe Et un nez tu vois il y a deux tanks de filtration. On inject les injecter. Ah Empoisonné, mais... On va pas être content. Ok. Ça, ça, oh, ça a mal finir, on sait. Ça, on sait que ça va finir. Water, water, filter. Water, filter. Clatis, Verata, Nektu, water, filter. Deux clans Deux clans, c'est la daube oh, Declan, il ne m'a vraiment pas aimé ça. Le poison est déjà la supply Oh, c'est so un Oh non, il fallait en La dernière fois que je suis allé à l'intérieur et en haut. Quoi T'as trouvé quelque chose ?« Une porte non, a vu une énorme porte démoniaque qui ouvre sur une dimension parallèle. »« Elle a décidé d'y aller. »« Apparemment, le Super idée. On peut. Oh, très bien, les, les tentacules qui sont des grooms, donc. Ça fait plaisir. Groomtacule. C'est là. Oh non. T'es clos Deux clos, c'est toi Tentagroom. Ah, c'est là, ça. Oh. Pouah Mais ça a tellement merdé Tuer l'arbre. Tuer l'arbre. I ah can oh This Maybe if the roots around the base. Je ne sais pas ce que c'est. Éclaté là Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Deux clans Botia. Ouais, ouais. Docteur Vodka. Non, non, it can't be her. C'est le docteur Vodka. That must have been one of its main arteries. That worked. It's getting weaker. Just keep going. Non, elle va pas aimer, elle va pas aimer. Oui, oui. Mais aimez lui. Là au-dessus? Non, non, maman. Non, non. Do Docteur... Vodka Oui Y'a que ça qui marche Ok Comme dirait le soldat dans Edge of Tomorrow... Un coup de barre de fermer sa gueule okay. Non, non, non. Là, là, ici. Ok. Wow, wow, wow. Ah mais... Docteur Ok, ok, ok, ok. Ok. Y il faut qu'on ait été libéré Je pensais boring. pouvoir le contenir. Oh, non, c'est horrible. T'as muté en hein, une sorte de créature démoniaque mais t'as toujours ton accent en russe. S'il y avait un She truc à améliorer, c'était bien ça How? Et tu peux même Le pas parler avec, avec les everywhere. mains, avec ton accent italien. Ok. Me. Oh non. Succès des vieille vieilles branches. <rire> pas <à> dire, mais... <rire> yes T'avais qu'à valider les porches, les ouvertures, j'aurais pas eu à venir <rire> le, le badge niveau 5! J'accède à toutes les portes maintenant. Xénobotanique. Accréditation niveau 5. Biactoled. Ok. Qu'est-ce qu'elle trafiquait? Le Cyrano est mort! la base principale, on est tous morts. Tu as road Mais moi aussi. Oh. Fuck off! Enough! Both of you! Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your offsite team. Copy? Yes. Why? Ouais, ouais. Copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's ah, proof ah, of intelligent life on Mars, I wanna je know. <laughs> I want everyone to know. Declan, you're on comms. T'as juste de mourir avec ton accent russe. Désolé pour tout à l'heure. Moi aussi je vais gérer. Alors. T'inquiète, je vais gérer. Je pense que le plus simple serait de commencer par l'ordinateur de vodka. Je vais aller chercher avec station dans le laboratoire de fois ils sont pas au laboratoire, la tête de CDN. Ouais, tu vas gérer. Regarde, et je trouve que les effets sont cool. C'est beau, je trouve ça incroyable. Comme ambiance, vraiment. Je trouve qu'il y a un côté soma dans le jeu. Ok. Lucas C'est toi, Lucas Lucas Comment ça va, Lucas QG. Pendant des mois, j'ai douté de l'efficacité de nos efforts sur Mars. <rire> je sais pourquoi j'ai été recruté je reste indifférent à la surveillance permanente affichée des agents de recherche. La serre est trop restrictive par sa petite taille et son équipement limité. Pour ne pas dire amateur, je suis sans cesse interrompu par des tâches et des événements sans intérêt. Toutefois, je fais une voix de méchant parce que à la fin, ça a fini. Euh, J'ai fait feu de tout bois, quoi. Toutefois, une récente euh, découverte a permis à mes travaux de porter leurs fruits et j'exige à présent de bénéficier de ce potentiel illimité de recherche extraplanétaire non réglementée promis par notre. Couple. Quoi J'accepte votre mission secrète à Mars seulement si vous me donnez un budget illimité pour faire des expériences <rire> J'accepte d'être scientifique, seulement si je fais des expériences dans l'espace. Vous trouverez si joint une liste préliminaire de résultats une présentation des objectifs du de projet ACC1. Pour faire court, euh, contrôle, euh, croissance, euh, l'agent de Z ajuste sa taille en fonction des stimuli extérieurs, qu'il soit isolé ou attaché à son organisme hôte. Il peut être entraîné, euh, via renforcement positif, à répéter certaines tâches, surmonter son aversion, au stimuli et accomplir des fonctions simples. Les questions potentielles de cette découverte sont, comme vous vous en doutez, sûrement révolutionnaires. Et c'est pas facile de faire un jeu avec du background et des taxes à lire, c'est pas facile. Hein? Docteur Vodka, vos récentes contributions à l'étude de la souillure en lien avec euh, la vie végétale se sont révélées des plus précieuses pour nous. J'ai chargé, euh, faut que je fasse une voix un peu hautaine, j'ai chargé le QG de conserver tous vos résultats dans les archives d'Arius et j'ai pris la liberté d'attribuer le nom de code Sylvarmur. Un titre euh, plus en accord avec votre mission. Vous êtes maintenant autorisé à accéder au complexe. Votre code d'accès est 5538. Quoi Ceci vous confère une certaine autonomie. Même si elle en ignore toute la portée, elle ne pourra pas consulter euh, vos notes ou vos communications à ce niveau, y compris ce message. La moindre indiscrétion de votre part entraînera une révocation immédiate de ces nouveaux droits. Sur Mars, vous êtes encore plus libre que dans la plus secrète et la plus sécurisée des installations de rochers. Profitez de cette liberté Quoi Vous pouvez faire vraiment des trucs horribles dans l'espace Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent allemand. Ok, Silvermure, euh, a approuvé. « Père, je déteste les menaces voilées. Presque autant que les noms de code ineptes, ou ce terme absurde de souillure. Le groupe Orochi, de son monstre à huit têtes, au reste a vraiment tendance à en faire trop. C'est indigne de vous. Mon succès ne vous offrira pas l'horizon. Mon succès viendra lorsque j'aurai démystifié la souillure. Une force aussi incroyable ne devrait pas être dévalorisée par ce nom ridicule. Ce terme d'agent pathogène du point zéro est à peine plus adapté. Dorénavant, j'appellerai cette substance le pathose. Je vous bien un peu de pathose. Hein? Et quand je comprendrai enfin de quoi il s'agit... Je sais pas. Je sais pas de quoi il s'agit. On va l'appeler le pathose. <rire> je, je, euh, toi, je vais t'appeler ça comme ça. Je sais pas de quoi tu parles, mais... Enfin, je enfin de quoi il s'agit, je vous donnerai un vrai nom. Quand j'aurai réussi, la consigne sera de bannir ces noms ridicules le langage. Euh, le mec, c'est Twitter. Enfin, c'est moi qui fixerai les requêtes, là. Et vous chercherez laborieusement mes faveurs. Docteur Vodka. Si vous réussissez, vous aurez tout cela. Et vous aurez droit à un dictionnaire. Et vous vous offrirez un logiciel de gestion de grammaire. Et aussi... Vous aurez droit à Word 2011. Quoi 55 38. sont sent Alors. Ouh. Eh bien écoutez, je choisis l'Argus après avoir bien réfléchi. Ooh. Voilà voilà voilà. Voilà. Lucas Ça fait 4 jours que Lucas est allé chercher du bois C'est pas comme dans les niveaux de Sonic là, comme ça au Mario où tu, tu retournes et t'as un bonus, non Ah, ça, ça me repète. Faut que je me connecte à la caméra. Faut que je fasse tourner à droite. Croche, je trouve ça bien pensé. Je déconne <rire> Je... Je... Je... Je déconne <rire> Vas-y, regarde oh, tu vas à droite Petit balle qui tourne mal oui, oui, oui, oui. <rire> Ok. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, bon, j'ai gagné La scène où j'arrive, le robot il, il bouge là. Euh, destruction, destruction, et moi qui me retourne vers le mur. C'est ah, ah, ah, ah. <rire> <rire> <rire> en escalader le mur. Ah, ah, ah. <rire> Vas-y, je suis un bonhomme. C'est bon. Non mais c'est. Non, oh, c'est fini Tu m'as détecté, c'est foutu oh. Ah. Oh. Oh. Voilà, tu vois. Après, j'ai eu peur. Hein. <rire> Et il y a un artefact étrange sur un pédestal. Si ils ont trouvé un moyen dans le coin, il y aura un record de ça. Je vais voir ce que je peux trouver. Je trouve que l'ambiance change de tout à tout là. Attends, t'as une belle jambe. Je trouve que l'ambiance change totalement. Ouais pour déclin ça a l'air de mieux aller hein. Non non non non non non non non non Non, j'ai rien à prendre. Non, des seringues ton devis, c'était. Ok. Oh, j'ai. Il y en a qui font des conspirations pour. Euh... Pour genre. Euh... <t en> <t en> non. Qui font des conspirations pour faire pousser des sortes de, de choux euh, martiens euh, de l'espace. Moi, j'en suis pas là. Moi, je, je, je veux juste que les gens croient que j'ai un diplôme. <rire> tu vois je le twist. C'est juste que les gens croient que, que j'ai des compétences. Alors que jamais. Diagnostic, Ok. Moi je suis juste là pour euh, pour trafiquer mon, mon. BEP. Tu vois à la base. Je suis juste là pour essayer de modifier mon, mon diplôme Votre voilà, laboratoire un... bon, après. Rendez-vous dans la salle 7-1. Parce que j'ai menti sur mon CV. C'est un bon séjour. Attends mais. de reconnexion toutes les 4 secondes. Erreur, erreur, erreur. Je sens que je vais, être... je vais avoir une armée de... de... diffusion stable, tu vois, qui va venir m'attaquer là is that a circuit box beyond the door? Okay. Point plus de En bon, plus un, là. Voilà. Il y a des couleurs à ce endroit, un complexe entier, je ne peux pas croire que c'était juste sous nos pieds. Vous voyez ce qu'il y a à quel courant Ça c'est bon. On va devoir compo... Oh... Ah non, on a un cul là. Je trouve que c'est bien vu. Non. Oh ah T'es marché sur un virgule Coût 1,6 milliards Les unités ne fonctionnent pas comme prévu. Bon... Oh. Mmh. Ok, ok, ok. Là, il y a... un truc pas bon. Les travaux d'excavation pour le complexe Argus sont terminés. La plateforme robotique est pleinement opérationnelle, avec une meilleure rotation de modèle que prévu, et une usure mécanique largement dans les la limites. Les systèmes de ventilation dans la zone des visiteurs et la zone d'interrogatoire sont opérationnels, avec un parfum de montagne exclusif, ajouté aux réserves d'oxygène les systèmes de sécurité actifs et configurés conformément aux directives de Manticore. Nous sommes prêts 12 août 203 la récente recrudescence de panne sur le terrain a ralenti nos progrès sur les systèmes de transport dans les bureaux souterrains. Nous restons en dessous des seuils tolérables. Mais la régularité de la spécificité des travaux de maintenance requis a été enregistrée. Rapport d'activité suspecte transmis au QG. Des ressources ont été réaffectées de forage suite à la récente découverte d'une veine de glace. Les systèmes géothermiques sont en forte progression. Les systèmes d'énergie ont été totalement convertis du solaire vers le souterrain. Mais qu'est-ce qui qu'ils... Sandek Sans dec... Et qu'est-ce qu'ils faisait tous ici Tout ça, c'est ordinateur, tu peux pas avoir juste un PC portable, d'avoir tout ça. Gram, merci de nous avoir contacté avec Comment est le site d'atterrissage Il est prêt à vous recevoir, vous pouvez vous y c'est chez vous. Bien reçu. Nos systèmes ont confirmé votre trajectoire d'approche. Nous entrerons dans l'atmosphère à... euh... Et le mec... Il... Euh... <rire> le mec, il écrit vraiment E. Euh... Tu vois <rire> Ils les un les une well minds bien. Ce ne sont que des hallucinations euh, avec quelqu'un qui parle d'alignement planétaire cosmique vers un nouvel âge Qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'affreux maintenant On va peut-être se brancher à cette caméra-là Non, non, non, non, non, non. Battez-vous. Il est retourné à sa place Il est retourné à sa place. Ok. Non, on est bon. Est-ce qu'il y a une vanne Ah, on peut peut-être passer par là m'inquiète un peu là. Je laisse partir à gauche. Oh oh, oui, ici. Si. Ici, carrément. Carrément, carrément. Ok, parfait. On a trouvé un nouveau passage. Ça a cliqué. Hein. Il y a un truc qui s'est passé là. Hein. Ça fait zouiplop, là dans les orties. C'est un passage. Ok, je vais leur dire. Qu'est-ce qu'il raconte Ah, ça applique ploc carrément. Statuette de serpentine, pendentif d'obsidienne. Mais ça, ce sont des, que des objets d'invocation satanique Lovecraftien Le site neuf reste notre priorité. Les artefacts récupérés sont extrêmement précieux. L'équipe Icar rapporte un état de conservation sans précédent. Pour des pièces vieilles de plus de 30 000 ans, selon leur datation au carbone. Le secret est difficile à préserver, mais aucune autorisation n'a été accordée à l'équipe Invictus. Quoi Découverte d'une veine de glace préservée au cours des excavations. Mais c'est quoi ces objets de l'espace C'est assez ouf. Se connecter à la caméra, ok. Et là, on découvre que l'un des membres de l'équipe, en fait, faisait des expériences, était venu pour une autre mission que celle à laquelle on croyait. Et qu'il y avait un complexe sous le complexe. Ok. Ok. Est-ce qu'en me... voyant... Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la la Oh, la porte est fermée, tu peux pas passer. T'es un droïde euh, poli. T'es un droïde avec des compétences de courtoisie. Ah. Hein? ah. Voilà. Fallait connecter via la caméra sur le, le point en fait. Faut que j'arrive de 2 à 7 en résolvant l'énigme du professeur Letton. 2 à 7 avec des malus et quoi 2 moins 7 Pourquoi il y a des moins that turned on the comment belt i should be able to get through the room oh là Voilà. Ça me parle là. Qu'est-ce que. Viens ici. Quoi, ici, quoi Là Très bien. Ouh Là c'est un poil inquiétant et non pas.. Euh... Là, gauche, tu bien. Quoi Ordinateur. There might be a terminal that can unlock this in the conveyor belt room. Ok. Un terminal. On va se sécuriser là. Voilà, on met de côté. Oh, un autre terminal, ça. On a un ordinateur du docteur Vodka, encore. Niveau sécurité 4, un message. Attends qu'elle est morte, elle lâche toutes les infos, quoi. Message automatique. Ce message s'affiche en cas d'erreur de système catastrophique ou d'attaque de ce complexe par une entité. Quoi <rire> <Pfiou. rire> Je... Très bien. Et moi, euh... quand il se passe un truc euh, bizarre, euh, moi j'ai bid. J'ai B défendeurs, euh, ou ces cleaners qui se lancent sur mon PC. Ouais, je, je... <rire> Mais c'est tout, quoi J'ai pas une armée de droïdes <rire> Ouais, le truc que je risque, euh, je sais pas, et encore, j'ai jamais de virus Ça fait, je sais pas combien d'années, quoi. <rire> Ce message s'affiche en cas d'erreur. Hein. Système catastrophique ou d'attaque de ce complexe par une entité inconnue potentiellement transdimensionnelle. Si vous lisez ceci, des mesures de sécurité renforcées sont en vigueur, toutes les portes seront verrouillées et les documents confidentiels sont protégés par des volets blindés. Ces mesures ont pour objectif de prévenir tout vol d'informations confidentielles des fois que, imaginons, les entités inconnues 30-dimensionnelles soient des pickpockets, cœur Veuillez noter que les modèles Android bipèdes avancés NDK-13 sont conçus pour le transport et l'excavation et possède en conséquence la capacité hydraulique intégrée de se déplacer et de porter plus d'une tonne. Je sais que j'ai pris du poids, mais quand même... En plus euh, d'être euh, des chefs-d'œuvre euh, d'ingénierie, ils sont... Mais le mec, il se touche en... Ouais, au cas où on se fait envahir par euh, des créatures dimensionnelles, sachez que ces robots Vraiment Ah, ils sont vraiment super bien faits Franchement, c'est tellement bien fait Ah, c'est... Et si des entités venues d'une dimension parallèle... Et calme ta joie <rire> Ou alors, il nous vend le truc, tu sais, c'est une pub private, tu vois. Ah, c'est une publicité, c'est une OP, tu vois, je sais pas trop. Pour éviter tout risque de blessure ou de mort. Rejoignez le refuge approuvé par Manticore. <rire> Il y a actuellement zéro refuge. Enfin, on va pas le rejoindre du coup. Alerte protocole de sécurité au niveau 4. Accès interdit à tout le personnel. Agent pathogène. Pathose. Agent pathose. Procédure de confinement. Alors, on la connaît celle-là. Ça fait plaisir. Ça va être le labo. C'est pas super bien passé dans le labo, hein. On va pas se mentir. Ça sent l'essence et l'engrais. C'est un, un labo de hippie. Je commence avec l'ADN de Rhizophore. La possibilité d'obtenir l'équivalent de décennies de pousses palétuvier en quelques jours, voire quelques heures, tout en contrôlant leurs organisations. Nous pourrions tisser des réseaux de racines capables de protéger des littoraux entiers. Aujourd'hui, j'organise la première rencontre entre Rhizophore et le Pathose. Je n'avais pas souri comme ça depuis longtemps. <rire> Qu'est-ce qu'on se marre depuis que l'entité transdimensionnelle est arrivée dans notre région Lolz Mes progrès sont exponentiels depuis que j'ai accès à du vrai matériel. Limiter mes excursions au strict minimum pour garder le secret est un mal nécessaire. Le docteur Van Buren continue de m'aider dans la serre. Ma soudaine passion pour la croissance végétale doit bien l'intriguer un peu. Sans déconner Sans déconner que ça nous a un peu interpellé. Les possibilités du pathos sont illimitées. Je pense qu'il est la clé qui nous permettra d'échanger librement des séquences génétiques entre cellules prokaryotes et cellules eucaryotes. Euh, à mesure que le rhizophore se nourrit, le pathos... Semble de plus en plus à l'aise. Ce n'est pas une description très scientifique, mais c'est la réalité, ses mouvements sont moins erratiques, sa respiration est plus. Quoi Mais quoi Mais quoi Quoi Quoi Quoi, quoi? quoi? quoi? Les racines s'étendent à un rythme constant, les feuilles grandissent et s'agitent, les réactions aux impulsions magnétiques sont moins marquées. La métamorphose est fascinante Aujourd'hui, j'ai bougé la main, j'ai tenté de saisir un instrument qui n'était pas à ma portée. J'ignore pourquoi, je n'avais aucune raison scientifique ou autre de le faire. Peut-être le manque de sommeil, j'ai hésité. J'ai essayé de prendre une diode laser à 2 mètres de moi aussi naturellement que s'il s'est trouvé dans ma poche. Mais c'est pas ma main qui l'a attrapé, c'est le pathos... QUOI je, je... JPP de ce labo, c'est mort De l'espace Je l'ai chopé avec mon tentacule, tranquille. Deux fines vrilles se sentaient tirées. Depuis la fleur de valériane pour la saisir, ils l'ont déposée dans ma main avant de se retirer. La valériane, incapable de s'étendre si vite, a altéré la structure de sa tige pour développer une petite pousse qui s'est affaissée sur le comptoir une fois cette tâche terminée. J'essaierai de répéter cette expérience demain à t'être posée. Mes sens ont leur limite et je me demande si je n'ai pas tout imaginé. Les souris infectées. Mes spécimens illuminés, le pathos les rend plus fortes. Comme le palais viens. elles sont de plus en plus voraces. Leurs formes sont étonnamment similaires, moins chaotiques que les autres. Les protubérants s'étendent depuis leur gueule, leurs ligaments se tortillent sous la peau pour soutenir leur posture bipède. Est-ce bien moi qui les ai créés Même <rire> on dirait des tournesols, tout en dents et en pétales ondulants. Comme des animaux de compagnie, elles cherchent mon attention. Non, mon affection. Comme des enfants. En tels vraiment, Grenier, quand Lucas m'a embrassé Quoi Mais à chaque découverte, mais je suis là, quoi Quoi Mais quoi Pas devant les enfants, j'ai dit, quoi Mais arrêtez Mais le docteur... Le docteur Vodka, qui était en... Mais... <rire> Mais ne sont-elles pas, mes enfants Ne sont-ils pas tous, mes enfants Rhizophor, Valerian, Solanum, Lycopersicum, euh, Vanacadabra, Mophilia, Brevidguita, Musculus. Ils ont tous goûté mon sang, sais la sueur de... M au bout de... Mais quoi <rire> Tu sais la sueur au bout de mes doigts Je leur montre comment agrandir et il s'étire vers l'infini. La connexion est indéniable. Mais... Quoi Attends. Trahison, le pathos, m'a parlé aujourd'hui. Mais pas avec des... <rire> mais pas avec des mots. Je l'ai senti se déplacer le long des murs d'Argus. J'ai senti le goût du métal sur ma langue, tandis qu'il se glissait entre les joints. Je lui ai dit d'arrêter. Il m'a obéi, attendant patiemment que je monte dans l'ascenseur. Mon fils était très content de me voir. Mais la trahison... <rire> et la transition... La... la... <rire> Ah, c'est trop, c'est trop pour moi, c'est trop, là. C'est trop Un écran d'ordinateur s'est allumé et j'ai vu le docteur Van Buren en train d'injecter une sorte de sérum dans les racines du palétuvien. Mon corps a tremblé en même temps que le pathos. Comment peut-il nous trahir ainsi Il va souffrir pour ce qu'il nous a fait. Mais c'est quoi Il grandit tellement vite, mon rhizophore. Mon enfant, il avait si faim aujourd'hui. Le sang ne lui a pas suffi. Ses dents ont meurtri la chair de mes seins. Je l'ai nourri pendant une heure. J'ai la tête qui Quoix quoi, quoi, quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi <captivating> J'ai pris ma décision. Je ne comprends pas pourquoi j'ai hésité si longtemps. Comment ai-je pu les laisser me contrôler Je vais quitter cette prison. Ourschi cherche à me contrôler. Lucas tue mes tu enfants. Ah, c'est pour ça que ça a fini dans son oeil. Les murs eux-mêmes me trahissent. Ils se rapprochent et étouffent mon travail. Ce corps humain trop fragile me trahit. La fatigue m'accable. Mes muscles sont douloureux. Mes systèmes nerveux sentent. La circulation tremble au point d'altérer mon rythme cardiaque. Mes plantes sentent des vibrations. Des vibrations bien trop subtiles que nos sens limités. Ils m'appellent mes enfants. Ça a déjà commencé, mon enfant. J'ai touché sa main et la noirceur s'est saisie de mon poignet. Le pathos a envahi mon système. Il me parle en musique. T'imagines si il yodle T'imagines si le virus, en, en, en vrai, yodle T'imagines la honte Tu, tu, tu yodles et, et, et tu meurs avec un accent allemand, tu vois Il m'invite à le rejoindre dans le palais. Tu viens Ensemble, nous éliminerons tous les obstacles. Yola, Notre œuvre sera glorieuse. Ça va trop loin, cette histoire Ça va trop loin